juste envie de faire une bonne game, au moins 4 kills, tu vois. Et à votre avis, est-ce que j'ai réussi Madame, Monsieur, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, on a du lourd, du très lourd. Vous l'avez peut-être vu passer sur Twitch, mais il y a une compétition Minecraft organisée par Narco, la Summer Cup, comme marqué dans le titre. Une compétition avec 500 euros de cash prize pour le premier. Il y a une phase de qualification qui se déroule maintenant, donc il faut juste gagner un UHC. Et une fois qu'on a gagné un UHC, on est qualifié pour la finale qui aura lieu le 2 août. Pour participer, il faut jouer uniquement sur Ballon Client ou Lunar Client. Cette information est très importante. Bon allez, vous savez quoi On est parti pour la game. <rire> Tracker, tu ah, gagnes ou t'es gay. Enfin, euh, ou t'es. Voilà. Bah, bah, ça veut dire quoi ça mon gars Non, non, non, mal, non. non, non T'es complètement fou, hein Et les premières difficultés vont être de trouver de la canne à sucre et du cuir. En effet, ils se font rares sur Grégisium. T'as spawn, spawn dans marée bon, Et hein. j'ai pas de canne J'ai spawn hein. Dans marée J'ai spawné, Dans marée Dans un biome marécage Dans marée, à moi Mais je n'ai pas de canne, hein <rire> Je suis forcé que ma blague. Ça, ça a trop C'est bon, mec, j'ai canne et cuir, gros, c'est bon, c'est ma game, hein C'est ma game, hein Aujourd'hui je me fais péter le cul <rire> Ouais bon comme ça, sans contexte, c'est un peu marrant Ouais... lis le chat de Bichard là, vraiment Mais, mais Ven, y y'a zéro van, hein. ajoute-moi sur snap et envoie une photo de ta gueule hein. On me dit dans l'oreillette que t'es gênant Mathéo, voilà Mais <rire> <Et> bon attends, <rire> hé hey, grand fils de chien, tu te rappelles en 2015 sur, euh, sur Skype Pardon hein Explique, explique, <rire> explique, explique Explique, explique Alors, alors en gros... On se montrait nos setups sur Skype, donc en, en caméra, quand ouais, on ouais, soudain... Setups, ouais. Je vis une chose sortir de la braguette Qui ressemblait très peu fortement à autre chose qu'à pénis. Ah mais, frérot. Ok, ah bon tain, maintenant... Il dit je... mais il m'a dit... Euh, ouais euh, c'est mon doigt. Sauf mais est ouais. un peu pour un con. Le doigt était en vraiment fait... trop petit pour être un doigt. Hein. <rire> c'est vraiment trop con. Non, en fait, en fait je vous expliquais, genre euh, ouais, on faisait on faisait pas que le setup, genre euh, on descendait dans la maison et on montrait, genre euh, comment c'était. Ouais, et ouais. puis, genre, euh, tu sais, j'ai fait genre, je posais mon téléphone sur la table, je faisais un truc, et euh, j'ai foutu, tu sais, j'ai foutu ma main devant mon caleçon, j'ai ouvert un braguette, j'ai laissé sortir mon pouce de ma braguette, et du coup, ça le fait, et je suis passé vite dessus, en mode euh, oups quoi. Ouais, t'as sorti ta queue quoi. Bah, pas vraiment, mais, <rire> bon. mais... c'était mais... trop petit pour être ton pouce, hein. vraiment, c'était tout petit, hein. <rire> Non, là, attends. Moi je fais confiance à Striker s'il en a tellement vu des queues dans sa vie qu'il peut pas se tromper. Hein. Ah, ouais ok. <rire> ah, Il aime ça vraiment. Je je <rire> et à votre avis du coup c'était un pouce ou.. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais sinon reprenons nos moutons. On est en train de se rapprocher fortement du PvP. Dans ce genre du haché, il y a que de très bons joueurs qui vont snowball. Je précise bien évidemment que snowball consiste à remonter au PVP pour récupérer le plus de stuff et de heal possible. Malheureusement, même si le vocal était plus important que l'image Vous avez pu remarquer que j'ai pas trouvé de diamant Et remonter, snowball, full faire sans rod, sans diamant Aïe aïe aïe, mais quelle erreur hein Bon les gars c'est bientôt le pépé, là joue du bonne game Et GG pour ta calif, bichard, GG Bah n'hésite les... pas à te faire enculer, et à tout à l'heure J'ai rien frérot, hein. vraiment T'as pas d'arc Ah c'est fini euh, J'ai pas d'arc, j'ai pas de rod Heureusement que j'ai 18 diamants parce que sinon... Euh... T'as quoi, hein. quoi Hein T'as vraiment 18 diamants je suis pas un menteur, moi. Vas-y, arrête. Bah non, non, non, t'es pas un menteur. Euh, c'était mon doigt! 5 <rire> t'es beau. Putain, merci, Si t'es une fille et si t'es un gars. Euh... Merci pour le follow. J'ai de quoi faire l'enchante, hein. À une minute du PVP, hein. Je vais canner, hein. Vu que je viens de trouver l'enchante, je décide de prendre un peu de temps pour la faire. Je risque d'être en retard sur mon snowball. Mais tellement peu de gens remontent avec l'enchante, c'est un avantage considérable. Ok, pour le moment, je me suis pas fait stalk. C'est bien. Bon, je vais tous vous souiller un par un. Ok. Mmh. Bah, si toi, ça faire va faire du tout. Je vais te souiller, GCS. Tu vas péter mmh, ton toujours. crâne. Hein. Toujours pas, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait, hein Téléfic. 3 quarts 0. Moi, je ne ressors pas. Il m'en vient avoir voir en fait. Plastron. Bah il bosse pas moi moi Gros con, va, bah, je t'apporte rien, il y a un mec pantalon avec une épée mais non faut que tu moses pas moi, espèce d'enculé de taras, va Wesh oui. oh, Bon, la technique J'en ai marre, j'en ai rien. Allez, allez, que bien. des mecs, que des mecs avec des, des pièces en diams, hein J'ai plus j'ai plus à manger Ah bah moi aussi, ça m'a fait à l'heure ah bah. Heureusement qu'il pue la merde, hein Bon, euh, tu m'as ajouté sur snap euh... Je remonte avec un stuff plutôt correct Mais je n'ai malheureusement pas de rod Les premiers fights vont être compliqués C'est un alt lui hein. C'est pas un alt, je me coupe une couille hein. Tu te ah, coupes une bichard, couille, hein. Ouais, tu te coupes. Viens me jouer montagne. Si tu savais Ragnar, tu suis full fer, tu viens me fight hein. l'utilité frérot hein. Va te faire clutch par quelqu'un d'autre hein. Il me reste encore une vingtaine d'or dans mon inventaire. Mais je n'ai plus de fer pour faire des shears et récupérer des pommes rouges. Je décide donc d'aller le récupérer en cave. C'est con. Euh... C'est un truc de fou, hein. Lui, c'est le choker fou, hein. Ah ouais. Oh, elle me donne qu'un un fil, la salope. Oh allo mmh. je vais me tire une balle, j'en ai marre. Non, c'est le pire savoir de l'histoire. Non, hein. en mode, euh, y a un mec bot en chant, tu vois, je suis foutu en dans Il a brûlé son stuff en fente. Voilà, de la quoi. vie de ma mère, quoi. voilà, ça passe à la même chose. En mode, j'étais à deux coeurs, il était à trois, tu vois. Ah C'était dans c un mine donc je lui mets un smile. Écoute, mec, t'es et... trop nul. Merci et pour voilà. le pour le sassy, hein. Vraiment c'était gratuit, un hein, tel bah, de à la... Chier, fois, hein. Bref, moi là je suis mort parce que... bah je suis mort. Je suis pas mort mais en mode... J'ai mis un sol lave, il a pris genre un coeur et demi d'un coup à cause du lag, genre... était euh, pas ils sont montés, du coup là il est mort direct, du coup j'ai même ouais, pas eu le temps de... Bah... Donc il peut le stuff quoi, du coup il est mort dans la... Vas-y, mets ta mère. Bête sa c'est de la faute de... Putain de que c'est pas une guerre de 60 tourés, on est où Putain... Eh ouais, les gars, Artko il peut rien. Hein. <rire> non mais voilà, je sais pas... Vraiment... C'est comme s'il y a un mec qui cheat de la game, euh, les gens ils rachetent, <rire> bah frérot. <rire> Bon, si tu me bosses pas, ta grand-mère, je vais la fumer. hein Mais what Mais what ouais, oh, oh le coup que je viens de prendre Mais non, mais. What oh, ouais, Ça bug tellement Ça bug tellement C'est trop la mais... vie de ma mère Mais, mais Jubo, il cheat pas Je le connais, Jubo Non, mais rapide. il cheat pas, Jubo Je le connais, ouais, il cheat pas Il cheat pas, Jubo C'est vraiment pas terrible. Pas vraiment, en fait, euh. Non, euh... Je... Je comprends pas pourquoi ils. Les mêmes, les ils sont trop cons, la vie de ma mère, les trucs. qui me que Monopoly se là, on s'en bat les couilles, c'est bon. les LG Mumble Meetup, là, qu'est-ce qu'on en a à foutre Ouais, vas-y, c'est trop chiant. Le strike c'est trop bien, non <rire> Bah, j'ai une gaffe, frérot. Ouais, bah, moi, bon, je suis à deux voilà, pour. Le mec, il est bot en chante, sérieux, non mais. Bon moi j'aurais pas l'enchant, ce serait passé, je vais la capoquer, ce serait passé. Mais non même pas, oh, j'ai deux cœurs c'est tout. Vraiment Vraiment là Vraiment là Vraiment là Mais niquez vos mères hein Il ne sert à rien. En vrai, ouais, je peux pas le fight, lui. Il a, il a trop casse couille. Merci pour l'host euh, Reste un piche J'ai aussi, il est mort. Ouais, je crois. Ouais, ouais, ouais. T'es mort comment ouais. Ouais. Bah, j'étais Plastron et Pediams. Non, chante. Il y a un mec qui arrive sur moi cave et Pediams en chante. Je le tue. Oh putain. Euh, son stuff brûle. Ah, toi aussi Non, là ouais. on est tous. <rire> attends, attends, attends. C'est pas fini. Hein. J'ai <rire> trois coeurs. Freedom vient clean dans la cave, complètement enculé. Genre, alors qu'il était il était P2P3, moi j'étais full P1. Et le saut là c'est s'est pas ramassé, du coup j'ai voulu le mettre dans le coin. Bah, j'ai pas pu le finir. Et il le chug et il m'a tué. Incroyable. Par 5 quoi. Oh, Strikers C'est moi qui fight En vrai, Adèle il a raison. Sur c'est mais. Non, il est enchanté gros Ah, y'a l'out Ouais, c'est moi qui T Mais l'out il est full toute sa vie lui, c'est incroyable Oh, il a raison le. Le petit Adèle Je comprends pas, je peux pas remonter, il est rien au-dessus de moi je vais aller cave quand même. Bon. Ah ouais, va bah cave. Hein. Ouais, mais je le chiant. Chiant, ça. Bah ouais, mais en fait c'est trop chiant vraiment pour le coup. J'ai absolument rien faire parce que le serveur vraiment il, il tient pas à 60 joueurs. Hein. On en est encore à là. Hein. Dans mon cave. Et je la rattrape et. Vas-y, c'est tout. Bon. Mais jamais de diamant comment c'est possible. Ah bah écoute, la seule game, que. Bah, j'allais la win la première game que j'ai faite. J'étais trop bien. Seule game où j'ai eu l'enchant. Hein. Et je me suis fait boot. De oh, toute façon, euh, ah voilà, tu les gens peux gens être, as tu as être euh... Ouais, as pas, hein. Là tu le tues, t'as oublié bah, Bon les gens, je recoupe le stream, je reviendrai peut-être tout à l'heure ciao bye Simer Oh c'est le bichard Ah ouais Tu peux être très très nul ou très très fort, franchement, avec euh... Avec, euh le peu de TPS hein. Oui, oui Bon hein. bah, ça, j'ai remarqué, j'ai remarqué tout le moment, je j'étais en penjanké okay. T'es mon fric, oh la là, la là. D'abord, y avait... y'a pas une game où il se fait pas perfect, je crois J'ai hein. encore perfect là non J'ai perfect ce game, hein. perfect, hein, mais genre, il m'a pas mis un hit hein. Non vas-y, il est en faut qu'il arrête Alors qu'il avait une épée de diams, moi j'étais juste full fer hein. Bon ça change pas beaucoup mais pour dire Alors attends, clip, peut-être quelqu'un qui a clip Je lâche pas hein oh, là-bas j'ai couvert de l'or en buggy. C'est qui Malori Je ne sais pas mais pourquoi y'a plein de j'ai Vraiment j'ai plein de meufs qui m'ajoutent sur Snap depuis, depuis tout à l'heure là, hein, je comprends pas. You It's <rire> Aizen s'il vous plaît dans le tab. Il a combien d'HP Vous pouvez me dire il a combien d'HP It's a s'il vous plaît. Il a 3 quarts et demi. Et le problème c'est ça, c'est que j'ai que deux coeurs et... Voilà j'ai une gap, vas-y, je pense que je vais remonter. Oh Pardon. Pardon. Allez, t'as grosse race hein. Frérot j'ai éternué à quoi tu joues. Bon j'essaie, je... je vais te bouffer le cul. Bah non. Rockstar Clément là ouais, ouais, Non mais il euh, y, y a vraiment des malades hein Quoi ouais. Il y a quelqu'un qui m'a jeté sur Snap c'est ajoute-moi Striker C'est ouais Supprimé Wesh <rire> <rire> ouais. ça Ouais c'est juste de ramasser du stuff Oui non mais enfin, J'ai beaucoup ramasser du stuff Je vais vous apprendre le non plus <rire> Putain câble hein J'en ai marre hein En plus il est trop chaud, c'est pas... C'est qui Rockstar Clément C'est le... le de qui pas, pas, pas Ah ça m'envoie peut-être pas. Je vais juste faire bouffer des gappels hein Ah oui je vous vois est-ce que t'as pas vu Je suis Aizen Aizen, Aizen, Aizen, tu m'envoies oh, tu es où Alors, tu es où, mais, mais Lods, il est venu sur moi. C'est pas possible, il s'échange les, mais il les... les, joueurs, c'est pas possible. Hein. Ouais, es la montagne, il est foudé, les gars. Mais Lods, mais touche le sol, hein, par pitié. Hein. Putain et là je joue à 20 TPS, c'est complètement incroyable. Ça en lui la il me veut hein Il veut pas hein J'ai trop de chat, il m'a abandonné ouais. juste, mais ouais, juste avant que j'ai plus de bouffe. Hein. Et oui. bien faire, et je le clean, mais vas-y, l'autre il est venu trois quarts d'heure On a un grec, on grec petit à petit. Tu de tes gaps en, en fait, peu. mec, hein. vraiment. Ouais, c'est de ouais bon. Et moi aussi d'avoir euh, le euh, aussi euh, le healing. Oh Yann, viens mais fight juste en fait genre vraiment c'est chiant. Ah, je suis désolé. Oh là là il gap trop, très... non là. Oh. Je coupe le salope mais bon tu pas What the. Oh non. Genre tu vas pouvoir faire quelque chose là. Mais what the fuck, hein? complètement con vient de faire. C'était qui que j'avais en face là? Je ne suis pas full staff diamant, je n'ai plus de heal et je n'ai qu'une Shirtness 2 en diamant depuis le début de la game. Je décide donc de repartir miner pour pouvoir reprendre les fights de plus belle après. Bon, attends, faut que je trouve un peu de heal, du coup je vais miner. T'as 600 secondes, j'ai 600 secondes? C'est 10 minutes, frère. En tout cas, c'est le premier snowball que je réussis. J'avais dit oh, go faire 4 kills. Enfin, que je réussis. C'est le premier que je joue pas, quoi. Puis pour tout à l'heure. Bah, Eisen, hey tu m'as juste fait chier. Coup de choses, hein. mais bon, tu peux jouer avec Il euh... m'aurait mm -hmm. pas de la bordure. Mm -hmm. Ça, c'est un message pour moi. Ça. Oh mais genre... Oh genre... Oh genre il m'en manque un. Oh ah oh, genre... Genre... Mais genre... Hein. Mais genre... Hein. Est-ce qu'il qui est dans la conf qui respire fort là Non mais c'est pas possible. Pourquoi y a rien qui passe? Vraiment là, un point c'est vraiment une version éclatée au sol. Hein. J'ai essayé de choper le kill, j'ai pas réussi. J'ai essayé, je l'ai laissé attaquer pour essayer de choper le kill. juste un bon, moi je récupère une épée t 3 Deuxième épée T3, je peux faire une T4. N'importe Un pantalon P2. En vrai, mais bien. Hein. Honnêtement, ouais, mais bien. Hein. On arrive vers la fin de l'UHC. Lorsqu'il reste plus beaucoup de joueurs comme ça, il y a ce qu'on appelle les assigns. Lust, ici narco, va nous imposer de fight un joueur aléatoirement. Un simple 1v1. Tout ça pour éviter le cleanup, le vol de stuff et pour donner la victoire à celui qui le mérite le plus. Il doit être mute. Thank et la gap pour rien. Donc il doit plus avoir beaucoup de gap. Oh je suis Yann putain <rire> Je fight Yann Bon allez j'ai Yann Attendez Draine le bien tank Ah il a mis pas mal de hit quand même en vrai Ouais, j'ai les Il avait trois gaps, il avait une gap de plus que moi. Gel. GG Ça va un top 2 6 kills C'est déjà pas mal Attends Euh va sur le live de, de Narco euh Bichard Ouais, ouais. Bon. <rire> <rire> <rire> euh, Est-ce est que tu streamais la game Euh je règle depuis que j'ai euh, start mon PC Depuis que t'as start ton PC et ouais. tu fais plot de Attends. Bien ah sûr. bah non. Ok, bah il faut que tu le fasses. Je vais te, te, euh, te, te, te, te, te le te montrer en partage d'écran pour. Ouais vas-y déjà. C'est fais mmh. ça. <rire> es, de quoi T'es sur, sur cheatbreaker Ah ouais regarde, attends. Ah ouais c'est moi qui arrive. Je peux pas de calibre, <rire> hein. Ah T'es ouais, sérieux, frère Mais c'est sérieux, hein. <rire> mais pourquoi Parce ah, que cheatbreaker, ah ouais, je peux juste faire des trucs en stream, mec. Mais en fait, gros, qu'est-ce que t'as de plus Mais même si tu recordes. Oui, mais même, même... C'est les règles, c'est les règles que j'ai données comme ça. Je veux pas, gros. Et c'est l'histoire d'un vol de qualification et d'une game en effet, je suis donc qualifié pour la finale de la Summer Cup qui se déroulera le 2 août. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où j'annoncerai l'heure exacte de la finale parce que pour le moment, je sais pas si c'est à 18h, 19h, 20h, quelque chose comme ça. Voilà, il y a 500 euros à gagner et je sais que je gagnerai pas mais on va essayer de durer le plus longtemps. Il faut savoir que dans ce genre du HC, il y a que des monstres en PVP, des gens nettement meilleurs que moi, mais si vous voulez voir me faire poutrer, n'hésitez pas à venir. Et tout ça se déroulera sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/bichard. slash Sur ce mes chers combat cut rendez-vous toute la semaine en stream pour du training Zilane et le 2 août. Pour la grande finale Mesdames et messieurs Passez une bonne semaine Et rendez-vous la semaine prochaine Samedi prochain pour une nouvelle vidéo Je le redis ou pas Allez je leur dis Mes chers compatriotes